Oui, je soutiens la réforme parce qu'il faut arrêter un petit peu l'hypocrisie quelque part. Les organismes paritaires gèrent euh, des retraites complémentaires. Vous le savez très bien, Préfonds, la retraite additionnelle de la fonction publique, mais aussi Agir Carco. Et pour ce qui concerne Agir Carco, ils n'ont jamais hésité à augmenter l'âge du point de bascule qui est à 64 ans. Sinon, avant, vous avez une décote et à augmenter les cotisations pour mettre le régime à l'équilibre. Donc ils le font de manière très responsable, pour le coup, sur les régimes complémentaires. Et c'est important à Carco pour les salariés du privé, ouais. c'est deux tiers de la pension. Ouais. Hein. Donc c'est très important. Et puis ils ont une organisation qui, moi, me paraît très bien, d'ailleurs, parce qu'ils se revoient tous les 15 ans, mais entre périodes de 15 ans, pour savoir si le régime est financé, ils ont des points de revoyure tous les 4 ans. Donc là, groupe. ça ne leur pose pas de problème Oui, là, ça ne leur pose pas de problème. Donc il y a une espèce d'hypocrisie là-dessus. Ce qu'ils acceptent pour les régimes complémentaires, ils le refusent au régime général. Bon, passons... C'est un régime par point aussi que la CGT a refusé. Enfin... Vous voyez un petit peu les contradictions. Mais vous avez vu quand même, même la grève des poubelles est soutenue par la maire du 8e arrondissement, oui, qui dit qu'il faut un sûr. régime spécial pour je les éboueurs. Excusez-moi, LR. Hein. Sauf le respect que j'ai pour la maire du 8e arrondissement, je ne suis pas persuadé qu'elle ait suivi tout à fait tous les débats et qu'elle soit parfaitement en phase, ni avec M. Fillon, ni avec Mme Pécresse, mais ça, c'est à elle de voir. Mais chez les LR, en ce moment, ils ne savent plus trop où ils ouais, habitent, vous avez bon. vu. Et pour, pour terminer sur ce sujet-là, au niveau, au niveau des hypocrisies, moi, je n'ai pas de souci à ce qu'on mette, mette tout sur la table. Peut-être aurait-il fallu, et c'est ce qu'on a défendu nous au Modem, qu'on fasse les choses autrement, qu'on fasse la loi travail d'abord et qu'on parle des retraites ensuite, parce que ça aurait pu... pu en partie permettent de parler réellement des pénibilités. Je vous signale d'ailleurs que pour ce qui concerne les pénibilités, si on avait été au bout de la réforme par points, c'était relativement simple, parce que vous aviez un panier de points que vous attribuiez aux, aux professions qui étaient en pénibilité. Ça permettait une variabilité, parce qu'il y a des professions qui sont pénibles aujourd'hui, qui ne seront peut-être pas demain, et vous pouviez corriger les choses. Mais Donc tout vous ça... regrettez l'abandon de cette réforme par les Macron Non, mais ce que je regrette surtout, c'est que tout est refusé en bloc. quoi que la majorité présidentielle propose, notamment à la CGT... C'est niet. En attendant, les, Donc y a pas de les, les ordures s'amoncellent. — Mais oui, hein, mais, mais ça. ça quoi, alors, alors après ça, c'est un problème peut-être de salubrité publique, peut-être que là, y a une Et même de sécurité avec de la sécurité. manif. Qui arrive mais pas que avec la manif, pas que avec la manif. Oui, Il y a de ça. la circulation. Et C'est une forme, je sais pas. Je suis désolé de vous le dire, madame, mais c'est une forme d'irresponsabilité à ce niveau-là. Si, si, ah, si, sur si. le fait que la décote se, se, se sera plus bon, large. Je vais essayer de répondre sur deux trois points. Madame, je suis désolé. Aujourd'hui, les retraites sont financées par les cotisations uniquement à hauteur de 79%. Pour le reste, mm -hmm. c'est vrai, vous avez raison, il y a une partie de désocialisation qui a été faite par les différents gouvernements et qui était assumée par la Solidarité Nationale. Et non, madame, la fonction publique n'est pas excédentaire puisqu'il y a 0,9 actifs, la CNRACL, il y a 0, CNRACL, actifs pour un inactif. Quant aux régimes spéciaux, ça, plus les régimes spéciaux, en recette. je ne parle pas en dépenses, en recette, le coût est de 30 milliards par an. 30 milliards par an, c'est 30 milliards de dettes. Si on avait les moyens de les payer... On les paierait. Il y a un moment, il faut que les régimes reviennent à l'équilibre. C'est ce que vous faites partout ailleurs. Préfonds, euh, retraite additionnelle de la fonction publique et agir carco. Là, vous le refusez au régime général. L'impopularité quand même de cette réforme qui fait que même impopula... un boulanger gêné comprend la réforme. Non, on est honnête, elle est impopulaire. Vous ah faites enfin, ça me fait plaisir de voter cette réforme parce qu'on retarde de deux ans l'âge de la retraite. C'est impopulaire. Je le fais en responsabilité parce que je n'ai pas envie que mes petits-enfants et mes arrière-petits-enfants aient une dette à payer qui sera impayable. Voilà, c'est tout. Et que dites-vous à, à, à ceux qui sont dans la majorité, qui se posent des questions? Chez LR aussi, on se dit non, ouais, c'est une LR, réforme euh, qui. On parlait, euh, Laurent Neumann parlait de balle des tout à l'heure, excusez-moi. Quand vous avez soutenu euh, François Fillon à la présidentielle, quand vous avez soutenu Valérie Pécresse avec un départ d'âge à, à la retraite à 65 ans, quand certains d'ailleurs prenaient 67 ans et que certains de leurs députés ne veulent pas voter la retraite, il y a un moment, moi je veux bien qu'on préserve sa circonscription. Mais soit on est député, au regard d'un projet qu'on a porté pour un candidat, et on le respecte, quitte à perdre sa circonscription, parce qu'on imagine que c'est de l'intérêt général de tout le monde, et on va jusqu'au bout, soit sinon, si c'est pour sa propre personne, ce n'est plus un mandat, c'est une fonction, c'est -ce faut... une profession. Et moi, je ne fais pas profession députée, mais si faut... vous me permettez, sur les régimes spéciaux, je suis oui. désolé de le dire comme je le pense, mais en général, j'ai mon franc-parler... On applique la clause du grand-père. Alors ça, on a entendu ça, tout le monde a entendu ça. En et 2040. tout le monde s'imagine que du jour au lendemain, les régimes spéciaux, leur régime de retraite va disparaître 43 ans mmh. avant que ça disparaisse. On a peut-être le temps de trouver une solution, non peut-être le temps de trouver une solution et de ramener les choses à l'équilibre financier ça vous n'en tenez pas compte compte. – on a, non, aussi, on a, on a aussi la possibilité de trouver d'autres recettes pour financer alors notre alors on régime on reconnaissez qu'on a soigné les régimes spéciaux par rapport aux ah, non, salariés non, du privé tous les salariés tous, tous, tous les salariés ça ne doit pas bouger il y a d'autres façons de financer les retraites aujourd'hui quand le régime général avait été mis en place il y avait beaucoup moins de moyens financiers aujourd'hui c'est un choix c'est un choix du gouvernement de mettre en place ce qui est vrai c'est le député Millienne fait un aveu, il est honnête au moins. Il dit que c'est pour, pour éviter qu'il y ait plus de dettes. Bon, euh, aujourd'hui on a plus de 1200 de mémoire, milliards de dépenses publiques et sociales dans notre pays. Oui. On cherche sur les retraites 10 milliards. On ne peut pas les trouver ailleurs non, les je, 10 je, milliards. Je, on ne peut écouté. pas les trouver dans les, dans les gaspillages publics. On ne peut pas, pas les trouver dans la fraude fiscale, sociale vous dans vous notre pays. On écouté, peut les trouver le dans 1000 endroits. Pour, pourquoi sur les retraites des Français vous Pourquoi pas dans la poche des écouté. fraudeurs plutôt que dans la poche des retraités Vous ne m'avez pas bien écouté, je vous ai dit une chose claire. C'est pas le problème du paiement des retraites, 10 à 12 milliards, je suis d'accord avec vous, on peut les trouver. C'est les recettes afférentes au paiement. — bah, bah, La dette problème. que vous laissez aux générations milliards. futures. — Oui, la dette, forcément. — La dette, c'est 3 000 milliards. non. non mais ça, non, ça dépasse trop 30... loin, la retraite. C'est très loin, la retraite. Ben oui, — Ben oui, rajontons 500 milliards d'ici à 2050. — Alors Bruno Millier, c'est un problème. Ah, — D'abord, avec Stéphane Pou, on se connaît trop et je le respecte trop pour pas le, lui laisser dire ça. Le président, ça aurait été un autre président qui aurait été élu. Il aurait été élu de manière légitime sur le programme qu'il portait. Peu importe les votes. Vous pouvez pas dire ça. Vous êtes un grand démocrate. Non, Vous pouvez pas dire ça. — Pas de mandat. — Mais si, le mandat de son premier mandat parlementaire, mandat mandat parlementaire. du premier tour mandat parlementaire. Je sais ah. bien qu'on est la... mine. Comment vous nous appelez la minorité euh, non, non, présidentielle, appelle, pas euh, vous, mais d'autres. De... Mais enfin, on est quand même majoritaire au sein du Parlement, même si c'est une majorité relative. Bon, — Le plusieurs... mot fin. Oui, plusieurs choses. D'abord, un, contrairement à Stéphane Peu, moi, je ne souhaite pas et je ne pense pas que le 49.3 sera utilisé. On l'a dit, je l'ai dit sur votre plateau la semaine mmh, dernière, nous, Modem, nous souhaitons que ce texte soit voté par l'Assemblée nationale, quel qu'en soit le prix, parce qu'il faut à un moment ou à un autre qu'il y ait une expression démocratique. Nous sommes les représentants du peuple et je souhaite que ce texte soit voté par l'Assemblée nationale. Merci.